La vidéoscopie, c'est souvent mon moment préféré de la semaine. Mais là, mon petit doigt me dit que, assurément, on est sur la crème de la crème. Puisque les quelques extraits que j'ai pu visionner en antéprima me montrent qu'il s'agit d'une jeune femme, d'une jeune fille toute frêle, qui est allée faire ce dans quoi personne ne l'attendait, c'est-à-dire maçon. Voilà. Vous me reprochez souvent de choisir des anti-modèles, de transmettre par le négatif. Merci. Et bien là, je transmets par le positif. Allons-y juste après. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne, ils vous montent à la tête, on divague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite, là, comme une petite bête. Lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, vous êtes amoureux louer jusqu'au mois d'août vous êtes amoureux vos sonnets la font rire tous vos émissions vont vous êtes mauvais goût puis l'adorer un soir à daigner vous écrire ce soir là pour rentrez aux cafés éclatants vous demandez des bocs ou de la limonade on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade alors qui eût cru en le créant en 2006 que mon site arriverait un jour à ses 17 ans? Ça se passera du 6 au 14 juin 2023. Ça sera l'occasion de vous offrir les contenus payants de votre choix avec la plus grosse remise de l'année. 17% plus 17% de réduction. Une seule condition, être abonné à la chaîne. C'est là que je diffuserai les coupons. La dernière offre, c'était à Noël. C'était la seconde semaine de décembre. Je vous avais dit rendez-vous dans 6 mois, pas avant mi-décembre, mi-juin je vous laisse compter serez-vous sérieux pour ces 17 ans droit, elle pas les épaules en dedans. L'avantage d'échapper au job de bureau, c'est souvent qu'on échappe aux affres de la posture de bureau. C'est-à-dire des pathologies quand même lourdes au dos. Ce chantier, c'est un chantier un peu particulier parce que c'est pas mon premier, mais c'est celui où je suis depuis le plus longtemps. Je pense qu'il témoigne de mon apprentissage, Ouh. de mon évolution, de mon épanouissement dans le domaine. Son épanouissement, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Mimi Alors Vous allez me dire non, c'est pas flagrant, mais je sais pas pourquoi dans la façon de bouger, elle ressemble un peu à Ed de, de, de Cowboy Bebop. Qui est cette espèce de petite, euh, petite être androgyne à, à cheveux roux euh, qui sursaute, qui tressaute, qui fait des roulades comme ça. Elle a la même malice dans le, dans le regard, voilà, le même petit f... méplat au-dessus du nez, là, entre les sourcils. Charmante, charmante, charmante. On a la maçonnerie. Ça euh... marrant parce que beaucoup des... du travail que j'ai fait maintenant, il est caché par des enduits de finition qui ont été faits par des personnes qui le font mieux que moi, vu que c'est ce qui est visible. Mais... C'est aussi assez émouvant de moi, je sais très bien exactement ce que j'ai fait où, et puis c'est aussi peut-être un petit peu un secret. C'est quoi, c'était Peggy qui parlait de ce rempailleur de chaises qui voulait que la partie invisible à l'arrière fût aussi réussie que celle qui se voyait, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'appliquer à mon travail et qui parfois déstabilise un petit peu mes, mes collaborateurs. Je dis parfois, euh, sur le site, une petite, euh, ou dans un mail, il y a une petite astérisque, une petite allusion, ou une référence sur l'image, ou parfois il y a un petit livre un peu parlant autour de moi. Et je passe parfois plus de temps à y penser que vous ne mettez à... Ne, de l'observer pour ceux qui l'observent. Par contre, en bas, dans le hall, la cliente a absolument tenu à ce que ce soit moi qui monte la brique de parement, qui sera visible. Je trouve ça hyper cool. Vu qu'elle est un petit peu fan de... Là, peut être un petit peu irrégulier, cette maison. C'était pratique parce que <rire> moi, je ne peux pas monter de la brique super droit encore. Mais ouais, c'était une super occasion pour moi d'apprendre à faire. J'ai commencé par faire deux ans d'université en philosophie. Ça m'a franchement déplu. <rire> J'ai... Euh... J'avais même pas vraiment réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie avant de quitter hein, la quatrième année de collège. Alors, rappelez-vous à l'époque de Jean-Pierre Fangin, Fangin, on sait toujours pas comment ça se prononce, mais bon, on sait maintenant que c'était vraiment un clown, hein, ce que j'avais dit à l'époque. Époque où on m'avait contredit, non, non, il prépare un produit, etc. On a bien vu qu'il préparait rien du tout. J'avais trouvé qu'il avait le Néo accent de Raikai. On m'avait dit non, non, c'est l'accent suisse. Euh, cette scansion arabisante qu'on appelle le Paris de Racaille. C'est pour une raison très simple. C'est pour une raison très simple. Toi qui fais probablement partie de la classe basse-basou. Bas de toute façon, l'avenir, je vais te dire, c'est la galère. On est en danger de se voir cannibaliser par un parler qui est un arabo-français de banlieue. Bon, ben bah là, euh, je sais pas, bizarrement, elle ne parle pas comme lui. Hein. C'est étrange. Parce qu'on m'avait toujours dit depuis que je suis petite, bah, tu as des bonnes notes à l'école, tu iras à l'université, tu auras un doctorat, ça sera super. Et en fait, au bout de deux ans de lire des PDF, me poser des questions sur la vie, je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais marre. Je me suis dit bon, prenons en fait faisons une espèce de 180 et je vais aller dans un domaine où j'ai jamais été et qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait toute ma vie. Le bâtiment, la construction et du coup j'ai eu la chance de trouver un stage dans l'entreprise où je fais maintenant mon apprentissage. Voilà. Le premier jour il m'a dit bah va dans un coin et puis monte un mur, on va t'apprendre à monter un mur. Et à la fin de ma journée, je me suis retournée et il y avait un mur que j'avais fait avec mes mains et c'était... C'est bête, quand même, j'étais là. Bah, je commente moins que d'habitude, parce que c'est admirable, voilà. Euh, je n'ai fait qu'un stage comme ça, euh, ouvrier, en, en première année d'école. C'est paradoxalement celui de mes trois stages dont je me souviens le plus. C'était chez EDF, j'ai déjà expliqué, on allait intervenir en urgence sur des barrages hydrauliques dans le sud de la France. Et par la suite, euh, plusieurs reprises, j'ai essayé de demander à des gens qui savaient de m'apprendre la maçonnerie, la mécanique, l'électricité, mais comme je l'ai déjà noté, et c'est un de leurs torts, quand un, un sachant sait faire mais ne sait pas forcément intellectualiser, il a du mal à transmettre. Et beaucoup de gens qui savaient, en mécanique, en électricité, en hydraulique, etc., eh bien n'avaient que faire d'un apprenti qui ne savait pas, parce que, en fait, expliquer ce que tu fais machinalement sans y penser demande un effort qu'ils n'avaient pas envie de fournir. Pour en revenir à elle, euh, je, suis, je suis charmé. Euh il en faut de temps en temps, pour une fois, une femme en accord avec ses convictions qui s'ennuie dans le modèle qui lui est proposé et qui ne prend pas ses jambes à son cou. Pour échapper au, j'allais dire, faire un jeu de mots concret, concrete, au ciment, mais qui met les mains dedans, c'est admirable, parce qu'en plus elle est jolie, elle aurait très bien pu jouer de ses charmes comme d'autres. un autre carpenter pour le Qu'est-ce que tu veux, le travail n'est pas terminé Elle est extrêmement qualifiée, et je pense qu'elle est excellente à gérer le bois. Elle est très utile et je suis confiante qu'elle peut finir le travail. Mais pour une fois qu'une ne le fait pas, eh ben, euh, approuvons et réjouissons-nous. Voilà, félicitations. Wow, C'est précisément ce qui m'a manqué pendant toute ma vie. J'habite dans un petit appartement avec deux colocataires, deux amis euh, qui sont en études de médecine. Je sais pas si j'aurais forcément eu le courage de. Ah, oh, un t-shirt, Rage, c'est pas de son âge. Rage Against the Machine, euh, qui n'a pas jamais sur leur premier album avec le Zac de la Rocha, je crois il s'appelait. Les anti-systèmes qui sont totalement rentrés dans le système au moment, du, au moment de l'effroyable pandémie. D'ailleurs, ils réclamaient des passes et des masques pour accéder à leurs concerts. Enfin, tout ça était une imposture. Mmh. Mais leur premier album est quand même un, un monument. J'ai radicalement de. Si j'avais pas pu en discuter avec elle avant. Parce que je pense que, vu que c'est les personnes que je vois tous les jours, c'est elles qui ont vu à quel point j'étais beaucoup plus enthousiaste de me lever le matin. En fait, avant, j'avais pas de rythme. <rire> j'étais complètement livrée à moi-même. C'est moi qui décidais quand je me réveillais, quand j'allais. Enfin, j'allais pas en cours à cause du Covid, mais quand je regardais mes cours... Et puis, du coup, j'étais... Je faisais pas grand-chose, en fait. Et puis, du coup, effectivement, maintenant, je me lève à... 6h du matin, plus tard, et puis je suis au travail toute la journée. Du coup, c'est vrai que je les croise moins, mes colocataires. Mais... Euh... C'est aussi bien, aussi, je pense, en colocation d'être pas forcément toujours dans les. Oui, pattes. alors vous m'attendez sur le physique relativement androgyne. Je ne pense pas qu'elle soit si androgyne que ça. Simplement, quand on fait un métier d'extérieur, un métier physique, bah oui, elle a le coup un peu plus fort. Mais je la trouve féminine de trait et c'est rafraîchissant, ça coule de source, c'est du bon sens. Euh, ce sont des préceptes euh, presque, on a envie de dire, Jordan Petersonien. Il n'y a qu'à prendre du plaisir aujourd'hui, il n'y a, a rien à critiquer. Maths l'une de l'autre. <rire> faire, à peu près, ouais. Bah, ouais, Je, je pense faire, que moi. ce qui est dur, c'est vraiment de savoir faire, faire les choses bien. T'es sur ton coup, là Bah ouais, ça fait 4 mètres et ça fait 2 mètres... Ah, bah, euh... Je veux dire, ça fait même pas 2 ans que j'ai ah, commencé. Ah ah, ah, ah, je crois qu'elle a mieux maîtrisé la règle de 3 que son copain. J'ai entendu 4, 2... 4 et... 4 moins 4, 0 ouais. oh, là, là, là en train de calculer une superficie ou je sais pas quoi elle a l'air plus sûre que lui c'est de un petit peu de misandrie mais ça malheureusement malheureusement bizarrement ça ne choque jamais mes hommes hypersensibles par contre tout ce qui peut être associé de la misogynie choque les oreilles féminines hypersensibles c'est toujours la dissymétrie dans dans l'offense et puis j'ai déjà mal au dos quoi porter les choses de la bonne façon c'est tout un apprentissage moi je le vis bien c'est j'ai commencé à dormir tellement bien depuis que j'ai commencé à l'université. La qualité du sommeil est le marqueur de l'alignement. Et il y a beaucoup de choix, de dilemmes cornéliens que j'ai résolus. Enfin, beaucoup. On en a peu, normalement, dans la vie, de dilemmes cornéliens. Par contre, ils prennent beaucoup à conséquence. Eh bien, je les ai toujours résolus en disant quelle solution me fera le mieux dormir voilà. Pas celle qui me rapportera le plus, mais laquelle me permettra de dormir sur mes deux oreilles comme un bébé. J'ai souvent fait ça et je ne le regrette pas. Il y a une fatigue mentale, en fait qui, du coup, fatigue, mais donne juste envie d'avoir juste une distraction, envie ah, de incroyable. faire autre chose. Et puis, en fait, là, la fatigue de... J'ai bossé toute la journée, j'ai soulevé des trucs, j'ai construit, j'ai mal au bras. C'est une fatigue ah, ouais. qui éteint le corps et qui est bien. juste, pour moi, beaucoup la plus, la plus euh... satisfaisante. Quoi. Ouais. Si tu forces dans l'autre sens, comme ça... <rire> ah bah ouais. Parce que là, quand tu tires là, bah ça... ça... Ouais, ouais, c'est clair. Tu vois ouais, ouais. Là, tu le tapes comme ça. Tu fais dans ce sens-là. Là, tu Elle est gauchère, c'est bizarre. Elle n'avait pas une attitude de gauchère, à moins que ce ne soit pour la caméra, pour la mise en scène. Elle avait l'air un peu gauche du bras gauche, donc ça met... je pense que là, il y a une petite insincérité, mais c'est un détail, ça. C'est vrai que c'est un milieu extrêmement masculin. Quand j'ai commencé, j'ai eu pas mal d'interactions avec euh, des ouvriers euh, qui m'ont dit tous un peu la même chose qui est En fait, mais ce ouais, métier, il est beaucoup trop dur. Si tu as l'option de faire autre chose, tu devrais pas faire ça parce que c'est trop dur. Tu vas souffrir. Et en fait, au début, je l'ai pris hyper mal, j'étais là, mais non, mais je suis forte et puis je peux très bien y arriver toute seule et puis ça m'énerve, qu'on me prenne pour euh, une faible et tout, et du coup, je le prenais vraiment contre moi, puis graduellement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas contre moi, en fait, c'est vraiment, ouais, c'est pas de la discrimination, en fait, c'est de l'empathie, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé, en fait, pour le décrire, c'est assez touchant, en fait. Je dirais que je suis hyper bien où je suis et que je vais continuer à faire ce métier aussi longtemps que possible, je crois. Tout est léger dans ce reportage. Rien n'est pontifiant, rien n'est dogmatique. Il n'y a pas une brèche par laquelle s'infiltre le féminisme gnangnan. Bon, euh, la harpe, par contre, derrière, je suis moins, moins fan, mais... Harpe à pédale. Vraiment, félicitations à Séverine Bard, Henri Michiel, Roland Joseph, Sarah Perry J'ai un peu étrié euh, RTS par le passé, mais c'était largement mérité, là, avec euh, ceux qui se repaissaient des, des serviettes hygiéniques de leur compagne. Je le fais avec euh, le plus grand plaisir, ouais. Mais alors là, vraiment, euh, voilà une jeune fille qui agit, qui ne se spécialise pas dans le marché de l'apitoiement sur soi, qui ne réclame de repentance à personne, Personne, qui ne critique pas ses collègues masculins, qui leur reconnaît de l'empathie et surtout qui ne gêne pas d'être discriminé, qui se lance dans un, dans un travail manuel, qui lui permettra de s'épanouir à tous les niveaux, d'ailleurs c'est l'adjectif, le, le verbe par lequel elle a commencé, alors j'ai pas passé une très bonne journée, mais là je suis aux anges, à un point les enfants, je flotte, voilà, bravo petit papillon, on en veut plus comme toi, et j'aimerais avoir des petites aides comme toi à commenter chaque semaine. Alors bien sûr, au bout d'un moment, vous vous feriez chier parce que le Stéphane cynique et acerbe vous manquerait. Mais croyez-moi, euh, au fond, je ne suis pas que ça. Et en réalité, euh, je voudrais beaucoup moins d'only-faneuses et de féministes aigris. Vous voulez nous faire ta... Oh, ta gueule Et beaucoup plus de cette, euh, de cette jeune fille dont, pour une fois, nous n'allons pas écorcher le prénom, car elle s'appelle... Elle s'appelle... Mila Qu'elle puisse... Servir d'inspiration à mes auditrices et à mes followers qui ont peur de se frotter à un milieu trop masculin et qui se réfugient dans le tertiaire sans passion pour devenir de mauvaises fonctionnaires ou des DRH inutiles ou des agents immobiliers ou que sais-je. Aller bâtir des ponts, aller bâtir des murs, aller refaire des maisons. Vous regagnerez en dignité, vous dormirez mieux et tout sera... Tout ça sera bien moins laid, voilà.